Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire trois quarts de siècle quand même, il n'y a jamais eu de pire moment pour investir en bourse qu'aujourd'hui. Pas en 2007, pas en 2000 ou en 2001, pas en 1987, pas en 1973, à aucun moment. Depuis 1947, il n'y a eu de pire moment pour investir en bourse aujourd'hui. Pour être plus précis, lorsque l'indicateur dont nous allons parler dans cette vidéo monte, à chaque fois, systématiquement, les rendements boursiers de long terme chutent. C'est quelque chose, la corrélation est extrêmement forte euh, et on vous allez même vous rendre compte que on n'est plus dans l'ordre de la corrélation, on est dans l'ordre de la causalité. Et quand je vais vous expliquer quel est cet indicateur, vous allez probablement me dire bah « Ben oui, c'est évident, la faux, ne nous prend pas pour des cons ». C'est pour ça que je ne vous dis pas tout de suite quel qu'est cet indicateur, parce que je tiens juste à préciser que, euh, bah exactement comme en 2000 ou en 2001, exactement comme en 2007, nous sommes dans un moment où les particuliers reviennent massivement en bourse. Et comme en 2000 ou 2001, comme en 2007, sur un horizon de 12 ans, c'est ce qu'on regarde généralement, sur un horizon de 12 ans, vous avez des rendements boursiers espérés nuls, mais totalement foireux, et même pire que ça. Aujourd'hui, en 2021, pour la première fois depuis 1947, vos rendements espérés à 12 ans sont négatifs. Vous êtes absolument certain de perdre de l'argent à long terme sur les marchés boursiers. Et ça, je vous le dis très fort, parce que, généralement, on vous dit le contraire parce que généralement, euh, les imbéciles de banquiers et de conseillers et de je-sais-pas-quoi qui vous explique ce qu'ils ont appris dans leurs petits bouquins quand ils avaient 20 ans, « Ah, euh, mais oui, les bourses, il faut investir à long terme parce que vous comprenez, ça fluctue, mais euh, à long terme, c'est bien. » Non, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est pas toujours comme ça. Mais aujourd'hui, à court terme, vous pouvez éventuellement euh, gagner de l'argent sur une spéculation. À long terme, vous êtes certain de vous faire rincer, et encore une fois, euh, c'est pas de la théorie, c'est de l'observation c'est de l'observation à très forte corrélation. Hein, je vous mets les graphiques euh, soit euh, à là à l'écran, euh, soit, euh, et vous retrouvez-les aussi pour les étudier euh, sur euh, l'article qui accompagne cette vidéo, je vous mets tous les liens euh, en description euh, de cette vidéo ou du podcast, parce que si vous n'avez pas euh, la, la vidéo, retrouvez -les tous les graphiques sur euh, l'article sur l'investisseursoncostume.com un ah, parce que effectivement, maintenant, on est aussi euh, disponible en podcast. Si vous avez envie de m'écouter en faisant la cuisine, euh, en conduisant la voiture, en prenant votre bain, euh, je sais pas si vous le voulez, mais vous pouvez. Euh, et donc, c'est vraiment euh, très important cette affaire-là euh, parce que on est quelque chose qui est de l'ordre de la presque certitude. C'est pas, euh, c'est pas quelque chose de possible. de. Non, c'est une corrélation super forte. Ça marche à tous les coups. Il n'y a que des coûts à prendre en bourse aujourd'hui. Et c'est vachement important. Partagez cette vidéo, mettez-lui un pouce bleu, faites-la circuler. Qu'on arrête, si vous voulez. Il faut arrêter d'aller à l'abattoir. Euh, il faut arrêter, euh, il faut en discuter, il faut en parler, il faut réfléchir, il faut reprendre un peu en main son patrimoine. Il faut aller regarder ce qu'il y a dans vos assurances-vie. Il faut aller regarder ce qu'il y a dans les unités de compte euh, que votre banquier vous vend et met dans vos assurances-vie. Euh, il faut regarder dans les fonds que vous avez. Parce qu'il est à peu près certain que vous allez avoir une part de bourse, et que aujourd'hui, si cette part n'est pas réduite à la portion congrue euh, avec euh, un horizon plutôt court terme que long terme, euh, vous êtes sûr de vous faire rincer. Et encore une fois, euh, c'est quelque chose qui est euh, d'une robustesse à toute épreuve. Hein, c'est quelque chose, ça fait trois quarts de siècle que ça s'observe, euh, ça fait. Et, et surtout quand je vais vous expliquer cet indicateur. Je fais exprès de ne pas vous dire tout de suite que c'est parce que je veux vraiment mettre en lumière le côté évident de l'indicateur avec le comportement totalement irrationnel des foules euh, qu'on a en face. C'est euh, absolument impossible ce qui arrive, et en plus, ça arrive comme en l'an 2000, comme en 2007, euh, on recommence, c'est l'histoire sans fin ce truc, c'est un truc de dingue. Il y a mon fils qui vient enfermé la porte, excusez-moi pour le bruit, il a deux ans, il venait me dire coucou, mais bon, je suis avec vous, désolé. Bref, euh, donc euh, vraiment, euh, partagez cette vidéo massivement, inscrivez-vous à l'investisseur Sans Costume, bah, parce que bah oui, les alternatives existent, hein, elles existent généralement très très bien en dehors des banques, voire même en dehors des monnaies, euh, mais ça, c'est sûr que c'est pas votre banquier euh, qui va aller faire la promotion de la concurrence. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de vous former par vous-même. Hein, c'est aussi la mission que je me donne dans ces vidéos et dans les lettres que j'envoie euh, à mes lecteurs gratuitement, euh, plusieurs fois par semaine, en moyenne 3-4 fois par semaine. Donc euh, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Hein, je pareil, Je vous mets des liens en description sur le site, allez-y, hein, et on va rentrer un peu dans le dur du sujet. Quel est donc cet indicateur qui nous dit, euh, c'est génial un truc qui fait, euh, on sait quand rentrer et quand sortir des de, de, de, marchés boursiers. Euh, c'est, je vais le répéter encore une fois, c'est d'une grossièreté à toute épreuve, c'est tellement simple, mais c'est ce qui est efficace aussi, hein, est il ne faut pas aller trop dans la complexité quand on veut faire de l'investissement de long terme. C'est tout simplement le ratio entre la valeur ajoutée brute des entreprises et leur capitalisation, euh, c'est-à-dire que vous regardez combien vaut une entreprise par rapport à la richesse qu'elle crée. Euh, c'est euh, d'un point de vue au niveau d'une économie tout entière, euh, c'est euh, on appellerait ça l'indicateur le, le, ou Warren Buffett ou le Buffett indicator euh, qui vous dit qui regarde euh, la le, le, le, capitalisation boursière d'un pays par rapport à son PIB. Sauf que là, au lieu de regarder le PIB, vous regardez la valeur ajoutée, euh, et euh, vous faites ça à un niveau euh, micro plutôt que macro. Et donc, euh, bah, bien évidemment, aujourd'hui, les entreprises valent super cher et créent très peu de valeur très peu de valeur économique. Là, je, vraiment, je parle en dollars, parce que si jamais vous avez une action euh, et qu'elle vous rapporte de l'argent, elle va vous rapporter de l'argent en dollars, en euros, euh, en, en monnaie, si vous voulez. Hein. Euh, je ne parle pas de, de valeur d'utilité, où là, on peut discuter euh, ad nauseum sur ce qu'est la valeur. Mais euh, nous sommes aujourd'hui à un stade où euh, les entreprises coûtent une fortune, mais ne euh, bah, créent pas beaucoup de valeur. Euh, par rapport à leur valeur. C'est un petit peu comme si euh, vous vouliez acheter un outil, euh, je sais pas, une scie par exemple, euh, bah vous devez choisir entre une scie qui est neuve et qui coûte pas cher, ou une scie qui est usagée, dont la lame est totalement émoussée et qui vaut une fortune. Ben bah oui, bien évidemment, euh, si vous avez une scie qui est totalement émoussée et qui vaut une fortune, bah vous n'allez pas l'acheter parce que vous n'allez jamais réussir à la rendre plus cher Bon, alors que euh, votre site qui est neuve, euh, ben, vous pourrez probablement la rendre plus chère si au départ vous arrivez à trouver une bonne affaire et qu'elle est pas chère. C'est pas plus compliqué que ça. Alors bien évidemment, pour marcher, il faut regarder ça à long terme. Hein, L'horizon comprend un horizon de 12 ans. Hein, euh... Et, et, et parce que oui, sur des spéculations, bien, bien évidemment qu'on peut pas prédire l'avenir à un an ou deux ans. En revanche, il y a un certain euh, un certain nombre de certitudes qui sont dans les marchés, qui sont inscrits dans le système dans lequel on est, euh, qui n'attendent que euh, l'événement un, un, un événement déclencheur pour arriver. Et aujourd'hui, bah, c'est une évidence absolument, euh, les entreprises coûtent beaucoup beaucoup beaucoup trop cher par rapport à la valeur qu'elles créent. Et, et ça, euh, c'est vrai, même euh, quoi qu'on disent qu dise les politiques, quoi qu'on disent qu dise tout le monde. Euh, alors, après, euh, généralement, quand je dis ça, on me rétorque deux choses. Euh, la première, c'est que, euh, bah oui, mais euh, moi je préfère... Euh, avoir une action boursière, c'est-à-dire un bout d'entreprise, une part, je préfère être propriétaire d'un petit peu de capital productif, de quelque chose qui est utile, plutôt que d'avoir de la monnaie, d'avoir des euros qui peuvent être détruits. Euh, et donc, voilà, euh, oui, peut-être que euh, mon, mon, mon action va baisser de 80%, mais euh, c'est quand même mieux que mon compte en banque qui, lui, risque de baisser de 100%. Euh, alors, euh, c'est faux. Euh, c'est faux pour plusieurs raisons. Alors, le, le, le, faut, je vais quand même vous expliquer, je vais prendre le temps parce que vous avez des gens comme Charles Gaffe qui, qui soutiennent euh, cette approche-là et qui sont des gens qui sont quand même très respectables. Euh, à mon avis, Gave a pas vu qu'on avait changé l'époque, mais non. Euh, pourquoi pas. Il euh, y a plusieurs choses qui font que c'est faux. Euh, la, la première chose, bah, si vous prenez une action comme Altice, par exemple, euh, propriétaire de la SFR, euh, bah, les, les petits porteurs qui ont investi dans la L1, dans se, se sont fait couillonner euh, par Patrick Daraï euh, qui les a, euh, qui les a fait acheter au plus haut et les a expulsés au plus bas. Donc, dans les faits, si vous voulez, on a des exemples euh, d'investissement boursiers où euh, bah, vous croyez que vous êtes propriétaire, eh ben non, euh, vous avez, euh, vous avez un un investisseur, vous avez un actionnaire de référence euh, qui, lui, a le pouvoir effectif, qui, lui, est le propriétaire effectif et qui peut décider de vous mettre dehors quand il veut, comme il veut, euh, et vous n'y pouvez pas grand-chose. Alors, vous pouvez me dire, oui, bon Altis, c'est un cas particulier. Euh, Drive contrôlait vraiment une très, très grande partie, un petit peu comme Bernard Arnault aujourd'hui. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est que... Euh, on revient à ce concept de propriété effective. Vous n'avez absolument aucun poids dans la société. C'est pas vous qui allez pouvoir faire quoi que ce soit dans les conseils d'administration. De toute manière, généralement, si vous avez des actions, vous les avez au travers de fonds. Vous les avez au travers. Je sais pas qui d'entre vous exerce encore des droits de vote à des assemblées générales sur leurs actions et qui exerce des droits de vote de manière efficace. Donc, c'est deux choses. Vous n'avez la propriété que dans vos rêves, parce que la propriété, c'est aussi euh, la capacité à prendre des choix, même si c'est collectif. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les processus de décision d'un grand groupe du CAC, du CAC 40, euh, ce ne sont pas les actionnaires individuels qui pèsent le moins du monde sur les décisions qui sont prises. On peut prendre l'éviction d'Emmanuel Faber, de Danone, euh, qui est le fait des actionnaires de référence. Et, et ce ne pas les petits porteurs qui, je pense, euh, bon an, mal an, trouvaient qu'Emmanuel Faber il y avait pire comme patron. Euh, et donc vous avez déjà dans les faits un certain nombre de choses qui fait que c'est pas du tout si évident que vous soyez propriétaire de, euh, de, votre, euh, de, de votre petite part d'entreprise. De, Il y a une autre chose euh, qu'il faut regarder aussi, c'est comment est-ce que vous détenez cette action. Alors, peut-être que vous pouvez avoir une action nominative d'air liquide qui est gérée directement par la direction financière d'air liquide. C'est peut-être que vous êtes le cas de ces quelques actionnaires qui font les choses de manière extrêmement robuste et structurée, dans ces cas-là, tant pour vous. Mais si vous avez une action, vous détenez une action, même en dehors d'un fonds, hein, une action directe euh, au travers d'un courtier ou, euh, euh, je sais pas, de votre banque, il est à peu près certain que cette action sera une action au porteur. Une action au porteur, exactement comme au 19 XIXe siècle ou dans l'art de Winch, vous aviez des petits bouts de papier, c'était celui qui détenait le petit bout de papier qui détenait l'action, l'action au porteur. Euh, ben bah oui, parce qu'aujourd'hui, il, il faut que les actions puissent s'échanger très rapidement, sans créer des problèmes de procédure extraordinaires. Et donc, généralement, quand vous détenez une action, vous êtes une action au porteur, et donc en fait, vous n'êtes pas vraiment propriétaire de cette action, et si derrière votre courtier, votre banque ou euh, votre intermédiaire euh, fait n'importe quoi avec votre action, il peut puisqu'elle est au porteur, euh, et tant pis pour vous. Euh, et euh, je vous donne un, un petit exemple qui va euh, qui va avec euh, ça, c'est que euh, quand vous généralement quand on parle de, des problèmes de stabilité des banques, euh, les gens, bien pensant, vous disent « Ah, mais oui, mais vous inquiétez pas, euh, les comptes sont assurés, les comptes en banque, les comptes de dépôt sont assurés à hauteur de 100 000 euros. Euh, » et Ce qui est très intéressant, alors c'est que du marketing, hein, il n'y a absolument pas les quantités euh, suffisantes pour pouvoir assurer quoi que ce soit dans le fonds de garantie des dépôts, mais ce qui est très intéressant, c'est que le fonds de garantie des dépôts couvre également les valeurs mobilières. C'est-à-dire que les gars disent euh, « bah oui, en fait, il est tout à fait possible que les actions que vous croyez détenir, que vous croyez être les vôtres, en fait, si euh, votre banque fait faillite, si votre euh, intermédiaire fait faillite, bah, votre action, vous l'avez plus. Vous l'avez plus, et c'est bien pour ça qu'il y a un fonds de garantie qui est là pour, euh, pour vous dire, en tout cas officiellement, de vous indemniser si vous avez un problème. Donc il faut bien comprendre que les actions que vous possédez, vous ne les possédez pas vraiment en vrai. Et du coup, je suis absolument... Euh, je suis vraiment pas du tout d'accord avec cette approche qui est de se dire « Oui, j'ai peut-être un truc qui va perdre, mais j'ai un bout de réel. » Non, vous n'avez pas un bout de réel, vous avez un bout de papier que vous avez confié à un intermédiaire et que et, et cet intermédiaire peut faire ce qu'il veut avec. Et puis après, vous serez mis dans le fait accompli. Et pff, le jour où euh, les marchés euh, se seront pris 75 ou 80% euh, dans la tronche, euh, bah, tant pis pour vous. Hein, là, il pourra se passer à peu près tout et n'importe quoi. Euh, enfin, ce, ce sont des événements cataclysmiques euh, où euh, vous ne pouvez pas prévoir euh, qui va faire faillite, qui va arriver, est-ce que les États vont être capables de, est-ce que les banques centrales vont être capables de Non. C est, c est, là, il va se passer des choses bizarres. Euh, donc, vraiment, euh, ce coup du euh, je détiens un peu de réel euh, avec une action en bourse, à mon avis, est radicalement fausse parce que, un, les petits porteurs ne font jamais le poids face aux actionnaires de référence, dans la manière dont sont structurées les grandes entreprises françaises et américaines. Et de deux, euh, vous n'avez pas de propriété, non seulement vous n'avez pas de propriété effective, mais vous n'avez pas de propriété efficace, dans le sens où vous êtes propriétaire d'un petit bout de papier que vous avez confié à quelqu'un et qui est au porteur. Euh, donc ça c'est autre chose. Et ensuite... Euh, dernière. L'autre reproche qu'on dit généralement, c'est bah oui, mais euh, pourquoi est-ce que mon banquier me ferait rentrer en bourse aujourd'hui Pourquoi est-ce que mon gestionnaire de patrimoine me ferait rentrer en bourse aujourd'hui euh, si euh, vraiment j'avais que des perspectives Il n'a pas d'intérêt lui à me faire perdre de l'argent. Euh et que vraiment, euh, la faux, tu vois le mal partout, euh, ces gens-là, euh, ben, ils font leur travail, ils se trompent comme tout le monde, comme moi, mais euh, pourquoi est -ce que, Pourquoi est-ce que tu vois le mal partout Alors la première chose, c'est que historiquement, encore une fois, ces gens-là, vous vendez des actions euh, à tour de bras euh, au début des années 2000, en 2007, donc il y a un historique, déjà on peut s'arrêter là. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, votre banquier aujourd'hui, euh, votre banquier vient répondre à une demande publique, à une demande politique que moi je suis euh, depuis. Euh, c'est devenu extraordinaire depuis 2017 ou 2018, je ne sais plus. Euh, non, c'était 2018. Tout début 2018, où on a commencé euh, à vous mettre en marche la machine à propagande euh, pour flécher, c'est le mot favori, euh, vous aviez euh, qui, Amélie de Montchalin qui à l'époque avait organisé une espèce de, de, de gloutch avec euh, les grands responsables de la banque et de l'assurance pour leur expliquer que dans les prochaines années, il allait falloir flécher l'argent des Français vers les marchés boursiers. Euh, à une époque où déjà à ce moment-là, je disais « c'est suicidaire de faire ça euh, ». effectivement, euh, <rire> son truc est, est pas resté dans les annales, parce qu'un mois plus tard, la bourse prenait un énorme coup dans le genou. Euh, alors maintenant, on est dans une période un peu bizarre où c'est revenu en positif, mais ça fait pas très longtemps que c'est revenu en positif. Et globalement, investir en bourse depuis 2018, c'est pas euh, de tout repos et c'est pas très la, la solution la, la, la meilleure qu'il y avait pour votre épargne depuis. Euh, donc c'est une demande politique et c'est une demande euh, qui, quand on regarde, en fait, cherche à solvabiliser euh, les marchés et cherche à solvabiliser euh, le système, en fait, tout simplement. Euh, et bah, aujourd'hui, euh, on vous fait rentrer sur ces marchés parce qu'il faut, il faut vendre le papier, parce que les banques elles-mêmes sont exposées. Il faut bien voir. Les banques, elles, servent leur intérêt à elles aussi. Les banques sont exposées sur tout ce papier. Elles sont exposées sur les marchés. Si les marchés baissent, elles se font casser les genoux. Euh, et du coup, bah, bien évidemment, il faut qu'elles puissent derrière euh, se solvabiliser elles-mêmes, et pour les politiques, se solvabiliser euh, le, leur politique. Je vous rappelle qu'un euh, homme politique ou une femme politique aujourd'hui, ça vous vend de la croissance. Ça ne sait faire que ça. Vous êtes toujours vendu de la croissance, donc et, euh, la croissance pour demain, là, on est dans un monde qui n'a plus de croissance. Je vous le répète tout le temps aussi, il n'y a plus de croissance pour deux raisons simples. C'est que les prix de l'énergie sont de plus en plus chers et euh, que euh, le, le, le, les transitions démographiques sont terminées. Euh, bon, bah, la croissance, c'est de la consommation euh, du côté... Euh, c'est de la consommation et de la production pas chère, la production pas chère, c'est de l'énergie pas chère. Il n'y a pas de croissance au XXIe siècle. Donc, bien, donc, si vous voulez, il y a un mensonge fondateur des politiques euh, pour faire tenir euh, l'espèce de mythe euh, de l'État providence qui a besoin de croissance pour fonctionner. Hein, on peut re revenir au rapport Beveridge et deuxième rapport Beveridge à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui euh, expliquait que pour tenir euh, l'État providence avait besoin de plein emploi et le plein emploi a besoin de croissance. Bon, bah, ben, ces gens-là, en fait, sont dans un système euh, qui est devenu totalement zombie, euh, et même pire que ça, qui est plus que zombie, qui est, euh, est devenu un système euh, qui, aujourd'hui, euh, s'auto-dévore. Euh, bon, ben, voilà, c'est comme ça, euh, ces gens euh, sont en train d'essayer de survivre sur votre dos, euh, et voilà et au final, si vous regardez les intérêts de chacun, chacun cherche ses intérêts à soi avant les vôtres. Et franchement, si vous étiez à leur place, je ne sais pas si vous feriez très différemment. Bon, la question se pose pas, vous y êtes pas, j'y suis pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, vous avez plein de gens qui ont intérêt à vous faire rentrer en bourse, alors que vous avez que des coups à y prendre. Alors. Euh il est temps de reprendre votre patrimoine, regardez ce que vous avez dans votre patrimoine, si vous ne le savez pas déjà, et sortez, sortez, sortez de ces marchés boursiers, parce que, encore une fois, il n'y a pas de sortie honorable à, à long terme. Et après, si vous êtes un spéculateur, ça c'est autre chose, mais a priori, on n'est pas sur une chaîne de spéculateurs. Alors, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, les liens sont en description. Comptez là, discutons-en, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, euh, peut-être tout ce que vous voulez, et moi je vous dis à votre bonne fortune